Nous allons maintenant aborder le second symptôme de la diade autistique qui correspond au caractère restreint et répété des activités, des comportements et des intérêts. Alors, dans votre livret d'accompagnement, ça va correspondre euh, aux diapositives numéro 23 à 35. Alors, pour évoquer ce cette idée de répétition et de caractère restreint, je vais faire un, un lien avec une fonction cognitive que, que nous avons qui s'appelle les fonctions exécutives. Les personnes avec autisme vont avoir un fonctionnement cognitif euh, spécifique euh, en lien avec leur autisme et on va, on va voir du coup que ça va impacter notamment les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est notre capacité à s'adapter à une situation nouvelle. Alors, vous voyez ici l'image de la tour de contrôle, c'est vraiment cette idée que voilà, dans notre cerveau, il y a une tour de, une tour de contrôle avec une équipe, hein, inhibition, planification, flexibilité, qui va nous permettre de réagir par rapport à toute situation nouvelle. Eh bien, nous allons voir que chez les personnes avec autisme, ces compétences-là peuvent parfois être empêchées et du coup mettre l'élève en difficulté pour s'adapter aux situations. Alors... Je dirais que la première chose déjà, ça, ça va être l'idée que l'élève va être en difficulté pour empêcher, inhiber une réponse automatique. Il a une habitude donc il va systématiquement reproduire cette habitude. Alors. Je ferai le lien aussi avec les élèves qui ont des troubles, déficits d'attention avec ou sans hyperactivité, où on retrouve parfois aussi cette problématique-là, hein, où c'est des élèves qui vont être très impulsifs, qui vont par exemple prendre la parole à un moment inopportun, mais pour eux euh, c'est difficile de, de contrôler, de s'empêcher de... Hein. Je parlais de déficit d'attention, hein. c'est des élèves aussi qui vont être très distraits et peut-être qu'un distracteur, euh, ils vont avoir du mal à résister à ce distracteur et ne pas pouvoir entrer dans la tâche. C'est pour ça que, par exemple, l'AESH devrait être vigilant à faire en sorte qu'il y ait le moins de distracteurs possible dans l'environnement. Hein, le bureau doit être suffisamment dégagé avec uniquement le matériel pour réaliser l'activité, afin d'éviter de perturber l'élève et de l'empêcher d'être distrait par autre chose. De la même manière, je disais tout à l'heure, cette impulsivité, hein, il va falloir aussi apprendre à l'élève à, à la gérer hein, en la stoppant, cette impulsivité, et en l'aidant petit à petit à différer. On reparlera de, de ça quand on abordera justement le, le TDAH. De la même manière aussi, hein, euh, l'inhibition, elle va être fortement liée à la prise en compte du contexte. Vous vous souvenez qu'on a vu que chez les personnes avec euh, des troubles du spectre de l'autisme, l'environnement, le contexte peut être compliqué à comprendre, à percevoir. Du coup, là aussi, la ESH devra bien rappeler à l'élève dans quelle situation on se trouve, dans quel contexte on est, euh, pour pouvoir euh, l'aider à gérer cette inhibition. Et enfin, euh, dernier point sur l'inhibition, euh, qui, qui est relativement important, c'est que euh, les personnes avec autisme peuvent avoir un fonctionnement assez particulier dans leur façon d'apprendre, qui va faire que parfois la pédagogie, j'allais dire traditionnelle, peut les mettre en échec. Actuellement, euh, en pédagogie, on a souvent tendance à amener l'élève à faire des recherches, à faire des essais erreurs pour pouvoir euh, comprendre et progresser. Chez certaines personnes avec autisme, ce, ce mode de fonctionnement va les mettre en difficulté parce qu'une fois qu'ils ont euh, enregistré quelque chose, eh bien, ils ne vont pas réussir à passer à autre chose. C'est ce qu'on appelle euh, l'apprentissage sans erreur, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils apprennent D'emblée, euh, la chose à retenir, hein, le, ce qui va être le plus important. Alors que la majorité des élèves vont plutôt fonctionner en faisant de la recherche, hein, des hypothèses qu'ils vont vérifier, invalider et puis euh, passer à une étape suivante, pour les élèves avec autisme, il est souvent préférable de donner la leçon et les exercices à exécuter ensuite. Autre euh, domaine lié aux fonctions exécutives, c'est la planification, hein, faire des, des plans, se projeter. Euh, on va voir que pour l'élève avec des troubles du spectre de l'autisme, bah, c'est difficile d'organiser euh, ses actions voilà, pour atteindre le but, hein, par quoi je commence, qu'est-ce que je dois faire. Et du coup, il va être important euh, de l'aider en travaillant sur la question de l'environnement. Alors vous voyez ici une chambre d'enfant, euh, imaginez cet enfant dans cette chambre se dire par quoi je commence, à quoi je joue, qu'est-ce que je peux faire Eh hein? bien cet environnement qui est euh, euh, beaucoup trop confus, beaucoup trop fouillis pour l'élève va l'empêcher de pouvoir planifier, de savoir ce qu'il doit faire. C'est le cas parfois hein, quand certains élèves vont se retrouver, je pense notamment en école maternelle, hein, quand l'élève arrive dans la classe et qu'il y a foison d'activités pendant le temps d'accueil, pour certains élèves, ça peut leur faire un peu cette sensation de cette chambre. Qu'est-ce que je dois faire Je ne comprends pas, il y a trop d'informations, c'est beaucoup trop confus. Donc l'idée avec les élèves avec autisme ça va être d'organiser, de ranger l'environnement, de le structurer, qu'il soit suffisamment lisible et l'aider à faire des choix et l'aider à comprendre ce qu'il doit faire donc là vous voyez par exemple cette armoire qui est rangée avec le matériel et les étiquettes dessus pour l'élève c'est beaucoup plus facile de savoir où est chaque chose et du coup pouvoir s'organiser planifier j'ai besoin de prendre des ciseaux dans le premier cas Trop d'informations, trop confus, je ne sais pas où sont mes ciseaux. Dans le deuxième cas, les ciseaux sont toujours rangés dans ce placard, à la même place. Du coup, c'est lisible, c'est structuré, je sais où retrouver mes ciseaux. Alors, entre parenthèses, vous avez vu que euh, le placard, il est fermé. Euh, je fais une petite aparté parce que souvent dans les classes, et notamment maternelles, les placards sont plutôt ouverts et visibles. Euh, là aussi, pour certains élèves, ça peut être perturbant. C'est-à-dire, comme c'est visible, ça veut dire que je suis autorisée à le prendre, et je suis autorisée à le prendre à n'importe quel moment. Et quand c'est sous les yeux, bah, c'est beaucoup plus tentant. Hein. Vous imaginez que si on vous met... Euh, je ne sais pas, un carreau de chocolat devant vous, mais on vous dit vous n'avez pas le droit d'y toucher, euh, vous allez être relativement distrait et tenter d'attraper ce carreau de chocolat. Si ce carreau de chocolat, il est dans votre placard et qu'il n'est pas visible euh, pour vous, eh bien euh, du coup, peut-être que vous n'y penserez pas et vous n'aurez pas tendance à vouloir aller le chercher. Du coup, je le redis, c'est important que ce ne soit pas visuel pour l'élève. Alors, du coup, ça va être important, je parlais de structuration, d'essayer de structurer un maximum de choses hein, au niveau de l'environnement. Là, vous avez un exemple d'une classe, une UEMA. Euh, donc, je vous rappelle que c'est une unité d'enseignement maternelle pour enfants avec autisme. Et vous voyez que... Euh, alors, c'est une partie de la classe, hein, bien évidemment, qu'il y a des parties collectives. Là, c'est la partie qui correspond au travail en autonomie. Et donc, vous voyez que chaque élève a son placard son bureau hein, et que du coup tout est structuré, il sait où il doit s'installer, il sait où il doit prendre son, son matériel et il n'a pas euh, trop d'informations confuses. tout est structuré, lisible, préparé. Vous voyez qu'à côté de chaque bureau, euh, on va proposer une étagère. Hein. Donc l'idée c'est qu'il y ait une étagère avec les tiroirs, Là, on a mis des ronds de couleurs, par exemple, pour respecter l'ordre. l'élève aura les couleurs et il doit suivre le, le rythme des couleurs. Mais l'idée, c'est que tout le matériel est prêt dans ce placard et euh, il va faire au fur et à mesure chaque activité. Donc, il prend dans le placard numéro 1 les activités, il les met sur son bureau... Il l'est fait et là, ce que vous ne voyez pas sur la photo, c'est qu'on va rajouter une caisse euh, sur la droite de l'élève et une fois que c'est fait, il va poser dans la caisse. Donc, en résumé, l'élève, il prend le travail sur la gauche, il l'effectue et il le met dans la caisse. Donc, c'est très organisé, très structuré hein. et du coup, ça lui permet d'être totalement concentré sur l'activité. Alors, je rappelle que c'est pour les activités en autonomie, c'est pas 24 heures d'une journée de classe où l'élève va être dans cet espace de travail, mais quand il est en activité autonome, c'est facilitant pour lui. De la même manière, on va dire que euh, dans une classe, et, et c'est le cas notamment des classes d'école maternelle, hein, qui sont très structurées, c'est à dire que chaque euh, coin à une, un rôle, une activité. Hein. Par exemple, le coin peinture, le coin graphisme, le coin euh, regroupement. Donc pour les lèvres, ça va être très structurant de savoir quand je suis dans ce coin là, voilà ce que je dois faire. Pour euh, les plus grands euh, qui vont avoir besoin aussi de cette structuration, euh, on peut imaginer aussi de proposer des sous-mains de couleurs avec quand bah, c'est jaune, par exemple, on fait des maths, quand c'est bleu, on fait du français, etc. Alors attention aussi à pas non plus multiplier trop euh, les supports parce qu'on risque d'apporter de la confusion et de s'y perdre. Hein. Mais pour certains élèves, c'est vraiment important que chaque activité corresponde à une place. C'est important, euh, voyez le plan de travail que chaque élève est le sien, c'est pour ça aussi que dans certaines classes, euh, là on est dans une EMA, mais dans une classe ordinaire, l'élève aura son bureau qui sera présenté de la même manière, c'est-à-dire qu'un bureau individuel et une petite étagère avec le matériel, et, et c'est vraiment important pour cet élève que ce soit là où il travaille en autonomie. Quand il sera dans un autre lieu, il fera une autre activité. J'insiste vraiment sur cette place qui a un côté aussi très rassurant. Euh, regardez par exemple, je suis persuadée que chez vous, quand vous mangez à table, eh bien, chaque membre de la famille se remet pratiquement systématiquement à la même place. Voilà. Ça, ça va être rassurant pour l'élève, hein. par exemple au collège, l'élève il va avoir besoin d'être toujours assis. À la même place et du coup il peut se consacrer davantage à ses apprentissages parce qu'il n'est pas empêché, distrait par mais où je vais m'installer, euh, à quel endroit et comment ça va se passer. Là il sait que c'est sa place à titrer. donc même pour les petits généralement on va rajouter leur prénom ou une photo pour indiquer que c'est leur place. De la même manière qu'on va structurer l'espace on va essayer de structurer les activités. Alors souvent, et vous vous, vous souvenez, tout à l'heure je présentais le, le petit meuble à tiroir, je crois que c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour pouvoir organiser, euh, anticiper, c'est-à-dire que le matériel soit prêt. Euh, par exemple, euh, imaginons que, bon, je vais reprendre un exemple en maternelle, euh, l'élève doit faire de la peinture. Vous allez lui dire, viens, on va faire de la peinture. Vous l'installez à une table. Et vous lui dites ne bouge pas, je vais chercher les pinceaux, ne bouge pas, je vais chercher ton tablier, ne bouge pas, je vais chercher etc. Vous avez perdu l'élève, hein. il sait plus ce qu'il va se passer, ce qu'il qu doit faire. Alors que si le matériel est déjà tout prêt, vous avez sur la chaise de l'élève le tablier à mettre, euh, le, les pinceaux sont prêts, et eh bien l'élève peut rentrer directement dans l'activité. Et eh bien pour les plus grands, on va proposer ça par exemple sous la forme. De, de pochette d'activité. Donc, l'élève, il ouvre sa pochette, le matériel est prêt, donc là, vous voyez, euh, il faut colorier les triangles en rouge et les carrés en, en, en bleu, le matériel est prêt, euh, il y a les stylos, il y a la feuille, c'est tout prêt dans la pochette. Donc là, évidemment, pour travailler de cette manière-là, ça veut dire qu'il faut anticiper avec l'enseignant, Préparer en amont le matériel pour que tout soit prêt et ne pas émettre immédiatement l'élève en activité. De la même manière, en lien avec la planification, on va beaucoup utiliser avec les élèves avec autisme tout ce qui va être euh, les checklists, hein, décomposés étape par étape. Parfois même un exercice hein, va être décomposé en plusieurs tâches. Donc là, vous avez... Euh, Différentes modalités, hein, euh, la checklist quand l'élève est, est en capacité de lire. Pour remplacer le, le grand meuble à tiroir avec les petits, pour les plus grands, on va utiliser par exemple euh, les bannettes de courrier ou euh, le classeur trieur qui va permettre à l'élève du coup de s'organiser, de savoir quelles sont les activités à réaliser. Euh, ou alors même euh, la décomposition d'une même tâche. On peut tout à fait imaginer dans les bannettes qu'on va découper l'exercice en, en trois, les trois questions de l'exercice par exemple, et mettre une question dans, dans chaque bannette. Euh, quand ils sont plus petits, les checklists où ils ne peuvent pas lire, on peut aussi euh, fournir des checklists visuels hein, où on va utiliser des scratchs. Et au fur et à mesure où l'élève a réalisé les étapes, eh bien, on enlève euh, le pictogramme. De la même manière, concernant la planification, on va avoir un certain nombre d'enfants qui vont se retrouver finalement euh, euh, immobiles devant la tâche et ne pas savoir comment commencer. Alors, deux possibilités que peut faire l'AESH pour l'aider. Là, on vous a montré des exemples avec des petits, hein, mais c'est reproductible, bien évidemment, aussi avec des plus grands. La première idée, c'est initier l'activité, c'est-à-dire qu'en gros, on commence hein, et on fait ce qu'on appelle souvent un modèle. On lui montre euh, le début, on commence la tâche et du coup, l'élève eh euh, va euh, suivre, on a initié l'activité. Deuxième possibilité, on va lui montrer ce qu'on attend. Hein. Donc là, vous voyez le puzzle, au début il est vide, on va le faire devant lui, voilà ce qu'il faut faire. On défait et on lui dit à toi. C'est un peu euh, ce qui est dans les principes de la pédagogie Montessori, ce qu'on va appeler les démonstrations, hein, où on montre à l'élève ce qui est attendu et ensuite on lui demande de réaliser la tâche. Alors de la même manière euh, qu'on va structurer l'espace, ce qu'on va structurer les activités, il est important de structurer le temps. Hein. Donc le temps, euh, l'outil principal qui va être utilisé c'est ce qu'on appelle le timer alors je vous l'avais déjà présenté euh, lors d'un module mais vous voyez c'est l'idée que l'élève va visualiser la partie rouge hein, du temps qui s'écoule alors attention, ce n'est pas non plus un outil magique, certains élèves vont avoir tendance euh, du coup à être bloqués parce qu'ils vont uniquement regarder le temps qui s'écoule. Donc ça nécessite pour certains un apprentissage hein, et puis pour certains ce n'est pas l'outil le, le plus adapté. Il existe une autre modalité, ce qu'on appelle le tracker, qui est parfois utilisé. Alors là, c'est un changement de couleur qui indique dans quelle zone on est. Et on commence par être dans la zone verte, puis dans la zone orange. Et quand on arrive dans la zone rouge, on sait que ça va bientôt être la fin donc ça c'est encore une autre modalité de visualiser le temps. Vous avez aussi tout ce qui est sablier, en sachant par contre que les sabliers eh bien il faut en avoir toute une gamme parce que ça va dépendre la fonction du, du temps qui va être utilisé. Par contre je, je rappelle juste sur le timer, euh, par exemple on va dire à l'enfant tu travailles pendant 10 minutes. On met le timer, quand le timer sonne, eh bien c'est Fini. Et ce n'est pas négociable, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons décidé. Hein. Parfois, quand on dit, euh, bon, on fait ça pendant 10 minutes, on gère nous-mêmes la notion du temps et les 10 minutes, elles font plus ou moins 15 minutes ou moins de 10 minutes. Là, ce n'est pas négociable. Hein. Le temps, il est mesuré. Et du coup, ça veut dire, comme il n'est pas négociable, bien évidemment que quand c'est fini, on ne dit pas à l'élève, super, tu as bien travaillé. Alors, comme aujourd'hui, tu as bien travaillé, je te rajoute 5 minutes. Non, on avait dit 10 minutes, ça reste 10 minutes. De la même manière, euh, je pense pour les petits, des fois on aurait tendance à vouloir l'utiliser pour l'heure euh, de la sortie où les parents arrivent. Alors attention, parce que si on dit à l'élève, euh, je mets le, time, le timer et quand la, la zone rouge elle est finie, papa, maman seront là, euh, on n'en est pas sûr, papa, maman, il peut avoir un petit peu de retard. Donc attention, euh, à la limite on peut dire... Quand la zone rouge elle est finie, c'est l'heure où on ouvre la porte des papas-maman et après on ne sait pas quand papa maman arrive. Donc c'est peut-être pas. Euh, là, il faut être vigilant par rapport à l'utilisation de l'outil. Une, une autre chose aussi sur la question de gestion du, du temps. Euh, imaginez que vous donnez. Alors on va reprendre un exemple en maternelle, un tout petit, vous lui donnez un bac de perles euh, avec un collier à faire. Alors vous avez deux possibilités. Soit l'enfant, il voit la montagne de perles, ça lui fait peur, et du coup, euh, il ne fera pas l'activité, ou même il vous renversera les perles, etc., et peut avoir un comportement de fait inadapté. Soit l'élève va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il voit les perles, on lui a dit d'enfiler les perles, et bien il ne s'arrêtera que quand il aura terminé. Donc là, euh, vous voyez bien qu'on euh, va être dans ce qu'on appelle la persévération, hein, c'est-à-dire que cet élève... On lui a dit d'enfiler des perles, on lui donne 300 perles, et eh bien il enfile les 300 perles. Ça, ça sera la même situation quand on est au collège, hein, où on va donner un exercice par exemple, et la sonnerie se déclenche, et on dit, bah c'est pas grave, on le finira plus tard. On a certains collégiens, non, on lui a dit de faire cet exercice, ils refuseront de quitter la salle tant qu'ils n'auront pas terminé cet exercice. C'est pour ça que parfois avec ces élèves qui sont dans cette logique-là, hein, cette logique, on appelle ça de la persévération, hein, euh, qui, est peu, qui est différent de la persévérance, la persévération, c'est qu'ils ne peuvent pas passer à autre chose, et eh bien quand on est dans cette logique là, il va falloir donner à l'élève les activités au fur et à mesure. Euh, par exemple le collégien commencer par lui dire tu fais la première question et puis on voit si on a le temps de faire la deuxième. Par contre pour le petit en maternelle, bah, c'est pareil au lieu de donner 300 perles, on lui donne un petit bac avec 20 perles et du coup, on sait qu'au bout des 20 perles, l'activité, elle est finie. C'est le nombre d'éléments de l'activité qui détermine le temps. Alors, c'est pareil aussi, hein, il faudra matérialiser les temps de pause. Euh, souvent, on va proposer des activités de pause à certains élèves. On va leur donner une activité complexe, puis après, une activité euh, qu'ils apprécient, par exemple, euh, voilà, qui sera considérée comme un temps de pause. Là aussi, on, on met une limite de temps, parce que sinon, euh, pour l'élève, bah, ça va être difficile de le faire revenir dans une activité que nous, on veut lui, lui faire faire. Alors, pour aborder... Euh, la question du dernier point des fonctions cognitives, ce qui est la flexibilité mentale, je vais, je vais prendre l'exemple du de, de, de déroulé des activités dans une journée. Euh, souvent, euh, tout à l'heure je parlais de persévération, c'est des élèves justement qui ne vont pas être en capacité de passer à autre chose. Donc la flexibilité mentale, hein, c'est, je ne sais pas, vous faites toujours le même trajet, par exemple en métro, vous avez l'habitude de prendre telle ligne tous les jours, vous ne faites pas attention, vous réfléchissez plus à tout ça, et puis tout d'un coup, euh, on vous annonce euh, un incident technique euh, qui fait que le métro est arrêté eh bien, vous allez être en capacité de réfléchir à une autre stratégie, hein. donc de faire preuve de flexibilité mentale. Eh bien ça, l'élève avec autisme, il, il, il va être en difficulté, c'est-à-dire qu'il a appris une routine, une habitude et tout changement, tout imprévu va pour lui être très compliqué pour trouver une nouvelle stratégie. C'est pour ça qu'il va falloir euh, prévenir et anticiper tous les changements. Donc on va beaucoup utiliser avec ces élèves des supports visuels, hein, tout ce qui va être emploi du temps, agenda. Euh, alors vous voyez la différence support visuel, c'est important de voir qu'en fonction du niveau d'abstraction de l'élève, on sera soit sur des emplois du temps écrits, mais aussi des emplois du temps avec des pictogrammes, des photos, des objets. Hein, vous en voyez plusieurs exemples. Donc l'idée, ça va être vraiment d'adapter l'emploi du temps à l'élève. J'insiste vraiment parce que souvent dans les classes, euh, on propose un emploi du temps à l'élève, puis on, on se rend compte qu'il ne l'investit pas. Et souvent, s'il ne l'investit pas, c'est qu'il ne comprend pas, il ne fait pas le lien entre les activités qu'il réalise et la représentation qu'on a, qu a choisie. Donc parfois, quand on a mis des photos, bah, peut-être que c'est trop complexe pour lui et qu'il faut lui faire plutôt un emploi du temps avec des objets. Euh, de la même manière, pour certains élèves, quand il y a trop d'informations, ça peut être compliqué. On peut être juste sur le dernier exemple qui est « maintenant je fais ça, après voilà ce que je vais faire ». En tout cas, ça va être important aussi de signaler, d'anticiper tout changement pour éviter effectivement de déclencher parfois un comportement inadapté parce que l'élève n'est pas en capacité de passer à autre chose. Alors tout ce qu'on vient de se dire là, structurer le temps, structurer l'espace, structurer les activités, et eh bien c'est inspiré euh, du programme qu'on appelle le programme TEACH. Alors dans les écoles, hein, nous on pratique pas TEACH, c'est un programme qui est déposé avec euh, une façon de faire, hein, qui est réalisée par les professionnels qui sont formés, mais nous dans les classes, on peut tout à fait s'en inspirer en structurant le temps, structurant l'espace, structurer les activités pour rendre tout ça lisible pour l'élève et du coup lui permettre d'être directement dans l'activité sans avoir à gérer tout ce qui va être autour. Donc là, on est vraiment dans une adaptation de l'environnement de l'élève pour lui permettre d'être le mieux possible.